Salie, envolée. Je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême, en endurant froid dur. La vie, mais est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout en un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, main griefs tourment, j'endure. Mon bien s'en va. Et à jamais, il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdois. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur.